vous invitons à la prière. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, bon et tendre Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu miséricordieux, nous venons devant toi en toute humilité pour t'adorer, te louer et te glorifier. Bon Père, nous te sommes infiniment reconnaissants à cause de ta grandeur et ta majesté. Nous te remercions à cause de ce que tu nous as créé. Et tu as fait de nous tes enfants. Merci pour avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ qui est mort pour la nation. Nous te remercions pour ce que tu as envoyé le Saint-Esprit en qui nous avons le discernement. Merci bon Père pour l'activité de l'apostolat en qui l'Église épouse est préparé en vue fait de retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci bon Père pour ceux qui nous entourent. Merci pour nos familles. Merci pour ton œuvre et pour les serviteurs de Dieu. Merci pour les porteurs de bénédictions. Bon Père, à ce moment précis, nous venons devant toi, déposer entre ta sainte main nos suppliques. S'il vous plaît, Bon Père, exauce. Ainsi, nous prions pour ceux qui sont malades. Ils ont besoin de ton soutien. Nous prions, Bon Père, pour ceux qui sont en délire. Console-les. Nous prions pour nos bien-aimés de l'au-delà qu'ils vivent ce moment de paix et de grâce à ton hôtel de grâce. Nous prions, bon Père, pour tes serviteurs et tes servantes. Aussi nous prions pour le pays... Nous prions pour ceux qui cherchent la paix. Faites en sorte que qu'ils fassent tout ce qui peut donner le bénéfice au pays. Nous prions bon père pour l'un ou l'autre qui est affligé et ceux qui se sentent délaissés qu'il retrouve ta proximité enfin, qu'il puisse renouveler ta confiance, aussi pour continuer à te louer et te glorifier. Nous prions pour l'école de dimanche, la jeunesse, la confirmation, la chorale, aussi pour nos aînés. Bon, Père, nous venons aussi prier pour ceux qui manquent la parole pour s'exprimer et que leur cœur s'exprime déjà. Que ton esprit soit leur interlocuteur auprès de toi. En ce moment bon père, nous t'obligeons pas, nous ne t'imposons pas, mais que cela fait à, à, que ta volonté soit faite pour cela. En ce moment précis, nous avons besoin de la parole. Prépare nos cœurs pour cela. Que ton esprit nous assiste. Bon Père, purifie-nous et sanctifie-nous. Sanctifie tout ce qui est connecté à, hôtel, à ton hôtel. et Simba Mesa Dans la communion étroite avec l'apostolat. Exauce-nous au, au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers frères et sœurs. Recevez les salutations de notre apôtre, Israël de nos apôtres. Pour ce service divin, nous avons la parole qui nous ont donnée dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Je vous exhorte, frères. Par le nom de notre Seigneur Jésus Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Bandeko Nasengibino Nakombo Yankolo Nabiso Yesu Christo Boyokana Pebotika kokabwana binonoso boza la penza motomoko motemamoko pema kanisise moko jusque là la chorale peut nous interpréter un cantique et à tous, nous vous souhaitons le bienvenu à cet hôtel de seigneurs. L'occasion nous est offerte à nouveau pour que nous puissions vivre un service divin. Dieu pourvoit toujours pour les siens. Et il a besoin que nous l'écoutions. De la portée nos cœurs pleins de foi d'enfants. Notre passage biblique traite de quelques difficultés que Paul avait rencontrées dans l'église de, de, de Corinthe. L'église de Corinthe a eu quelques problèmes qui était de division. Il y a une formation de groupe. Quant aux fidèles, ils s'appuyaient à leurs favoris parmi les prédicateurs de l'Évangile. Et parmi ces groupes, il y avait un qui était brillant et aussi influent, bien sûr. Ce groupe-là soutenait et estimait que la réception de l'Esprit-Saint était liée à certains dons spécifiques. Et surtout, c'était au moment de Gloss Lali, Donc, c'était une période où les gens parlaient en langue, qui, qui était considérée comme un don. Ces langues-là n'avaient même pas de signification, pas même d'explication. Pierre-Paul, en tant que serviteur de Dieu, il a vu les dangers que courait l'Église. Maintenant, il devrait faire ce qui était sa mission. Il ne pouvait pas accepter la division. Et vous savez, chers frères et sœurs, il y a deux, deux dimanches passés, notre apôtre ici et notre apôtre partage ont martelé sur cela. Il nous a rappelé une des missions de Jésus Christ c'est de mettre les fidèles ensemble et les unir et ce n'est pas de les diviser et c'était le rôle que Paul avait joué voyant ces dangers il avait exhorté les frères et les sœurs en leur disant nous devons parler tous les mêmes langages. Ils ne cherchaient pas vraiment l'uniformité de la vie de la foi à tout un chacun. Mais ils voulaient que tout soit focalisé sur Jésus-Christ et son évangile. Yesu. doit avoir des opinions favorables à la foi en Christ. Quant au disputeurs, il s'appuie aussi sur quelques appartenances. Les uns disaient je suis de Paul. Quant aux autres, je suis d'Apollos. Je suis de Séphas. Je suis de Christ. Mais pour s'est opposé à tout cela, et il leur avait fait savoir que Christ ne peut pas être divisé. Il leur a même posé la question est-ce que Christ est divisé est-ce que c'est Paul qui a été crucifié pour le monde Est-ce que c'est au nom de Paul que vous avez été baptisé Chers frères et sœurs, Aujourd'hui aussi, il y a certains frères et certaines sœurs qui se centralisent sur certains frères. Les a ils, ils, ils prennent comme ils étaient des de, de fondements. Or, Paul, lui, il a dit il n'y a pas deux fondements, il n'y a qu'un seul fondement, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, à notre époque, nous pouvons nous atteler à avoir quelqu'un comme un fondement, c'est bien. Mais je vous dis, chers frères et sœurs, nous courons un risque. Au cas où cette personne ne parvenait pas jusqu'au bout, et s'il peut avoir une chute dans sa foi, qu'est-ce que nous deviendrons Nous avons de l'estime à ceux-là. Qui nous sont conduits dans, dans le chemin de la foi. À cause de leur encadrement, c'est bon. Ils, Ils ont peut-être fait tout pour nous soyons ce que nous sommes. Avec conseils. Et nous sommes devenus ce que nous sommes. Mais ce que nous devons savoir, eux et, et nous tous, nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le fondement que Dieu a planté. Il n'y a pas une autre, une autre fondation. Chers frères et sœurs en Christ, Paul pour poursuivre, et il dit aux frères si Paul, si Paul ou Apollos a ses Paul a arrosé et Dieu a fait accroître. A qui nous devrons rendre gloire? Ce n'est pas Apollos, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Apollos, mais c'est à Dieu. C'est ce que nous devrons faire. Tout ce que nous devrons faire, tout ce que l'un ou l'autre fait, oui, doit ma... être orienté vers Jésus-Christ et son, et son évangile. Les dons pour les uns et les autres doivent être pour édifier l'œuvre. Aucun serviteur qu'il soit, qui doit être au-devant de Jésus-Christ être considéré comme fondement devant Jésus Christ. la fondation C'est pour cela, dans, dans l'exercice de notre mission, chaque serviteur dans l'exercice de cette tâches, il a des forces et aussi des faiblesses. Là où il est faible, c'est là où les autres complètent. Là où il est faible et les autres épaules, c'est ça la force des autres. L'esprit de division n'est pas fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'ennemi C'est pour cela Paul nous dit Nous devrons rester un Parler le même langage Avoir le même esprit et le même sentiment C'est pour cela qu'il dit Si nous sommes un La communauté bien peut marcher en cas de division, chacun prend son chemin. Ça peut être aussi un chemin de danger. Et la communauté peut se dissoudre. L'isanga est comme le cavana. L'isanga est comme le limon. C'est pour cela, chers frères et sœurs. Pour nous dit ceci et nous exhorte que la communauté doit fonctionner comme fonctionne le corps humain. Les corps avec plusieurs membres et plusieurs organes, ils ne forment qu'un. Les corps avec plusieurs organes et plusieurs membres, ils ne forment qu'un. Les autres sont inhabités, ils sont les plus inhabités, ils sont les Peu importe leur nombre, ils dépendent seulement de ce seul corps. Et surtout, vous trouvez que si un petit membre manque dans le corps, le corps humain est incomplet. En cas de problème dans le corps, Prenons le cas de notre petit doigt. L'origulaire je pense qu'on peut l'appeler. S'il subit une blessure, ce n'est pas la souffrance au petit doigt seul. Il y aura un sentiment qui est un sentiment de douleur pour tout le corps. Et d'un côté si nous sommes dans la joie notre bouche s'ouvre grandement pour rire ça aussi c'est un sentiment qui est un sentiment de gaieté non seulement pour la bouche seule mais pour tous les corps et pour tous les organes qui composent le corps c'est pour cela aucun membre aucun organe ne peut dire à l'autre « Je n'ai pas besoin de toi ». Malgré leur nombre, ils dépendent les uns des autres. Ils s'accordent facilement Ce pour cela, chers frères et sœurs, nous sommes les membres du corps de Christ. Christ est le corps, tu fais l'ensemble. Nous avons été intégrés dans le corps de Christ lors de notre Saint Baptême. Et là nous faisons un. Nos appartenances, nos différences n'ont pas une importance. Bokaboneto makani nabiso ezali mokote. Juif, Bayuda, Païens, Bapagan, Maître, Esclave, Batobonsomi, Riche, un pauvre, Tous appartiennent à Christ et à son Église. Christ, C'est c'est ce que nous devrons savoir. Y C'est pour cela. En arrivant à tout cela, nous devrons connaître que Christ veut que nous soyons un. Et si nous sommes un, nous devrons connaître ce que nous devrons faire. Certes, dans la société humaine, il n'est pas exclu d'avoir des avis et des opinions diverses. Mais nous pouvons arriver de différence à un point commun. Donc, les avis et les opinions des uns des autres peuvent être mises ensemble pour former un. Et c'est un là va nous faire parler un seul langage va nous faire animer un seul esprit et un seul sentiment ces sentiments, cet esprit-là, ces langages va nous faire parler à notre prochain de ce que nous sommes et nous pouvons à notre niveau faire croire en nos contemporains en ce que nous nous croyons nous croyons en Dieu le Père, le Créateur nous croyons à Jésus Christ qui est mort, ressuscité et qui reviendra nous croyons à l'activité du Saint-Esprit. Nous croyons aux apôtres envoyés par Jésus-Christ, qui l'enverra encore dans le besoin, tant qu'il ne vient pas encore. Et aussi à ceux qui collaborent, qui ont la collaboration avec les apôtres, selon les mandats qu'ils ont reçus d'eux. Nous croyons aussi au Saint-Sacrement. Nous croyons maintenant que Christ vient bientôt. Si nous faisons cela, nous serons en mesure, en tout amour, de le faire comprendre aussi à notre prochain. Et ça sera une union. Une union, surtout sur d'esprit. Que cela reste dans nos cœurs jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. La chorale peut nous préparer le chemin. Nous sommes avec notre apôtre Jean Piana. L'esprit va parler en lui. Et nous Jean Piana à Sir uh -huh. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, je ne peux pas commencer cette intervention sans toutefois remercier notre Père Céleste. Parce que c'est lui qui a fait que aujourd'hui nous soyons avec vous ensemble pour vivre ce service divin. Le problème ici, nous devons faire un effort. Pour être ensemble, vivre ensemble. Parce qu'à son temps, l'apôtre Paul avait beaucoup de soucis par rapport à cela. Dans l'église, il y avait trop de divisions. Maintenant, dans notre temps ici présent, nous allons... Cultiver la cohabitation. La cohabitation est très importante pour la survie de l'œuvre. Pour ce faire, il faut bannir, le, par exemple, des isani. Bannir la discorde. Cela n'est pas important. Ça, Ça ne peut pas faire avancer l'œuvre. Bien aimé, chers frères et sœurs, chers visiteurs. Dans la parole d'aujourd'hui, on a bien épinglé. Nous devons être ensemble. Parler le même langage. Cela me pousse à raisonner au à l'ancien temps et, il y avait une maison qui était construite par des hommes et, ces hommes-là étaient décidés à bâtir une maison qui devrait aller jusqu'au ciel et moi je pense que chacun de vous là où vous vous trouvez vous connaissez de, de, déjà le nom de cette maison-là la tour de Babel mais pourquoi cette maison-là n'était pas achevée C'était par rapport aux divergences de vie. Les gens ne parlaient plus la même, le même langage. Et c'est pour cela qu'il y avait la confusion totale. Et à partir de cela, on avait maintenant plusieurs langues ici-bas. C'est pour cela que la maison n'était pas achevée. Leur pari n'était pas atteint. Nous allons bannir cela. Il faut parler le même langage. Parce que le fondement a été déjà posé dans cette église. La fondation, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous sommes appelés à porter notre pierre de construction. Faisons un effort pour bâtir. Nous voulons être toujours assidus à l'œuvre de rédaction. Faire un effort pour que l'œuvre de Dieu s'avance. Pour je peux donner aussi un exemple. Pratiquons aussi l'amour. Un jour, Pierre a posé une question à Jésus-Christ. Si quelqu'un me fait du mal, je peux le pardonner cette fois. Ce qui Jésus dit, moi je ne te dis pas cette fois, mais je vous dis 70 fois 7. Avec, avec le français courant, on peut dire que 70 fois 7 égale combien Plusieurs fois. Que Dieu nous bénisse. Nous cultivons de l'amour. Pardonner sans cesse. Cela va nous pousser à être toujours unis. Et faire avancer l'œuvre de rédaction Amen. Il a été bien dit, ceux qui construisaient cette maison, cette tour, ils n'avaient pas aussi tort. Ils avaient une belle idée. Mais sauf qu'il n'était pas fondé sur un bon fondement. Si c'était sur la fondation de Dieu, il pouvait bien marcher. Ils sont marchés à l'encontre de Dieu. Et l'ouvrage n'a pas pris fin. Ils se sont séparés quand même hein. Nous, chers frères et sœurs Nous avons envie de vivre auprès de Dieu éternellement C'est pour cela son fils a envoyé des apôtres Qui doivent nous mettre ensemble Nous sommes appelés à écouter leurs paroles nous sommes obligés à chercher l'unité. Imaginez un peu quand nous fêtons la Sainte Seine. Je ne dis pas que nous allons fêter. Quand nous fêtons, nous allons le fêter aussi les jours à venir. Cette coupe-là que nous bénissons, c'est une coupe qui nous donne l'unité, l'union. Même le pain que nous rompons, c'est un pain qui nous donne l'union les uns envers les autres. C'est pour cela dans l'aposte-là, c'est là où Jésus reviendra. Ne nous éloignons, ne nous éloignons pas d'eux, restons là. Même s'il y a divergence du point de vue humain, ça peut arriver. Mais que ça ne nous sépare pas de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, nous arrivons ici à un moment important de notre service divin. vin. C'est le moment où Dieu attend de nous D'arriver auprès de lui avec un cœur reconnaissant et répandant Nous devrons accepter notre état de pécheur C'est un fardeau mais Christ, le meilleur ami Nous appelle Il veut que nous déposions tout cela devant ses pieds Il veut nous décharger de ses fardeaux Enfin qu'il nous accorde de la paix Très volontiers, acceptons cette demande Et ça va nous donner la paix la chorale prépare le chemin et les cantons de répentance. Ré Nous invitons à nous mettre debout pour prier le, le, le prier que le Seigneur juste nous a enseigné. Prions. Notre Père, qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.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 Selon la mission que je reçue de l'apôtre, mon mandat, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. Et la paix du résisté soit avec vous. Amen. Amen. Nous vous invitons à la prière. Bon et tendre Père Céleste, nous te remercions de tout cœur et surtout d'avoir pardonné nos péchés sans compter leur nombre. Quand nous sommes infidèles, toi toujours fidèle. Tu es toujours fidèle. Bon Père, nous sommes étrangers dans, de, de ce monde. Notre patrie, c'est à côté de toi, là, notre Seigneur Jésus-Christ a le préparé. C'est pour cela que nous te demandons de nous soutenir, de nous tenir entre ta main et nous conduire là où tu veux. Donne-nous maintenant la force de, convaincre, de, de vaincre le mal. Que nous ne soyons pas une proie de l'ennemi. Soit avec ceux qui souffrent, mon Père. Soit avec ceux qui pleurnichent. Et suis les larmes des yeux de ton, de, de, de, de ton peuple. Dans la communion étroite avec l'apostolat. Exauce-nous au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Clôturons notre service que... par la prière de remerciement. Bon, étendre père peur céleste, nous te disons merci. Encore merci de ce que tu as fait de nous. Tu nous as donné ta parole. Tu nous as pardonné nos péchés. Et tu as versé autant de bénédictions de différentes manières sur ton peuple. Bon Père, nous te disons merci. Bénie, maintenant ton église bénis ton peuple, bénis nos porteurs de bénédictions, bénis chers frères l'école de dimanche, bénis la jeunesse, la confirmation, les aînés, aussi la chorale, Bon Père céleste, nous, allons, nous voulons vivre auprès de toi pour l'éternité. Accorde-nous les capacités nécessaires pour que nous puissions atteindre la maturité acquise. Que nous soyons agréables à tes yeux. Bénis les offrandes et les sacrifices de ton peuple.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 Merci bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin de notre service du vin. Et la chorale peut nous donner les cantique de clôture. Au fond, ça Really? Yeah.